L1, L2, R1, R2, au bas, gauche droite, au bas, gauche droite. Ah Où hey Je dis alors je suis dans l'escalier Je ne sais que je suis dans la raille Je n'ai que sous pas qui je fly Où hey Tout que sur la maille Désert c'est gueule à la taille Cavalet rapiné à bord du rari. Ouais les Franjo Bon, j'espère que vous êtes tranquillement posé sur le canapé Parce que la vidéo va être un peu plus longue que les épisodes précédents Comme beaucoup l'ont deviné à travers mon cheat code Aujourd'hui je vais vous parler de l'artiste qui résonne jusqu'aux US Qui fait des millions de vues à 18 piges et le tout sans projet J'ai nommé Zola L1, L2, L2. Le glock est chauffé, CRF est chauffé Colombienne se réchauffe, produit sur le réchaud Ton équipe au cachot, moi j'encaisse mes cachets Quand je sors de chaud, caisse sous la plus caché. Oh, putain j'ai chaud, gars Quand j'ai acheté des gars yeah. Putain j'ai chaud, yeah. Bon déjà oubliez ce que j'appelle le plan Carte d'identité et chronologie des sorties Hein ça je pense que tout le monde a des yeux pour le voir On va éviter les infos qui servent absolument à rien Je vais vous présenter Zola musicalement Pour ensuite détruire avec preuve à l'appui bien sûr Le jugement facile du Ouais Zola de façon c'est un île-pain par la française Que beaucoup ont pu dire et disent encore d'ailleurs Et pour finir par vous parler du pseudo-bif Avec dis Bref vous allez voir tout ça c'est parti on a un artiste qui n'est pas resté très longtemps dans l'underground, malgré qu'il se soit lancé dans un délire assez SP, le rap de fuckboy, option sans ligne, qui est encore très jeune en France. C'est plutôt surprenant d'ailleurs de voir l'audience qu'il réalise, de voir qu'il tape des millions easy, euh, le tout à 100 000 abonnés, et surtout sans projet de sortie, et ça il faut pas l'oublier. On dit souvent que tout ce qui change est perçu comme bizarre dans la musique, c'est pareil. Si notre oreille n'est pas habituée à quelconque sonorité, on ne va pas spécialement aimer un morceau. Il va falloir l'écouter plusieurs fois pour se forger un réel avis, et savoir si l'on aime ou pas. D'où le fait que faire des premières écoutes, ou même les voix, euh, ça sert absolument à rien toujours hein. bon et bien ça c'est à cause de l'effet de simple exposition je vous suggère d'ailleurs la vidéo de chronomusique à ce sujet c'est pas le moment de s'égarer pour moi je vous laisse aller check ça euh, après la vidéo celle du franjo revenons au sujet, sachant que Zola se situe dans le délire du rap de fuckboy qui est nouveau pour nous, c'est assez surprenant de le voir grandir comme ça, ça n'était pas du tout prévisible le grand public français, et je parle bien là du grand public, en gros ceux qui n'ont aucune culture musicale, et que leur seule référence c'est encore les tendances youtube et eh bien ce fameux public est assez fermé d'esprit sur la nouveauté, et si un son ne suit pas la tendance et eh ben personne va écouter sauf que là, il va sur ses 4 millions de vues sur un délire comme belle femme, il tape rapidement mis million partout, pour ecstasy ça s'est fait relativement vite, en moins d'une semaine, bref ça commence à à faire sa place mais est-ce que son personnage justement que beaucoup assimilent à Lil pump n'est pas pour beaucoup c'est ce que nous allons voir tout de suite tout auditeur de rap connaît Pump Sinon bah triste vie Et si je souhaite aborder cette comparaison aujourd'hui C'est pour analyser ce qui va pas dans le principe même de la comparaison Je vois ou entend souvent des gens dire Que Zola c'est le lit Pump en français En soi, peut-être que parmi vous certains le pensent Et le disent sans sous-entendu négatif et méprisant Je vous cache pas qu'ici je vais surtout rush Sur ce qui le disent seulement Dans l'optique de descendre l'artiste Bon d'abord j'ai mis une petite hypothèse Pour essayer de comprendre ce qui pourrait justifier Ce rapprochement Zola et Pump ont 18 piges tous les deux Ils ont ce genre de dread coloré et ce genre d'armes dans les clips Histoire de bien retenir l'attention d'un jeune public Qui a approximativement leur âge Certaines de leurs gimmicks sont plus ou moins similaires Mais leur façon de se comporter reste la même Jouer les nonchalants Bon voilà je pense que c'est sur ces 2-3 euh, points Que les gens se permettent euh, de faire ce rapprochement vite et mal fait Bon voilà maintenant je dis pas que c'est interdit de penser ça Seulement on ne peut pas musicalement comparer deux artistes seulement sur des détails physiques parce que si on suit ce raisonnement euh, assez illogique d'ailleurs c'est facilement démontable Lil Pump par exemple est fidèle à l'image des rappeurs Rick et Bling Bling il s'affiche toujours avec des tonnes de bijoux très souvent dans des lieux qu'on ne pourrait jamais se payer et porte des habits qu'on n'oserait même pas toucher et de l'autre côté on va avoir Zola qui reste fidèle au bloc en survette et les fois où on le voit ça, c'est quand il porte ses comics de cross, ou encore euh, ses chemises assez atypiques non il le voulait pas Des larmes et du sang sur le maillot Je suis tout proche d'enfer en CR J'ai tout dans les WC Est-ce que si j'étais blessé m'a et mes outils qui sont salis Les reflets de mes démons sur ces lots Malin jamais connu les cellules Elles m'ont laissé solo Non Bon voilà perds pas plus mon temps là dessus Je préfère passer aux arguments beaucoup plus pertinents Donc si on va directement aux bases d'abord Pump fait ce qui s'appelle du rap ignorant Où le concept repose sur l'écriture de paroles répétitives pauvres de sens Et on va pas se cacher que le double couplet est très rare Il fait ça en exposant H24 Tout ce qui touche à sa richesse Et où les refrains représentent facile 80% du son Zola lui est plutôt sur Et je le répète en gros une fois Sur du rap de fuckboy on est sur des textes un peu plus solides déjà que du rap ignorant Le double couplet est quasi omniprésent En tout cas beaucoup plus que, que chez Pump et si justement on s'y penche de plus près là dessus De nombreuses lignes sont écrites en référence ou en réponse comme vous voulez à d'autres sons Je vous mets un exemple à l'écran bien sûr euh, Voilà euh, c'est cadeau Pour le reste euh, il y en a encore bien sûr mais je vous laisse aller chercher ça euh, Ouais vous allez, vous allez trouver Le fait de faire ça ça va créer une ligne directrice Une sorte de bulle dans laquelle euh, il exploite ce qui l'entoure Et non seulement de la prétention comme, euh, comme fait Pump dans ma bulle que fait des bulles voilà on a vu que niveau audio ça n'a aucun sens de les comparer Maintenant par rapport à son style Dans Ecstasy justement il nous dit fuck Et si on regarde avant même que le terme de fuckboy soit posé Que la tendance autour soit lancée Et eh ben Zola avait déjà ses dreads Et cette façon là de se saper Et aussi un flow déjà bien ancré Les bons pour les bons ennemis Ma pitié dans la zine cuit, elle remue le produit, moi j'suis dans le rouge m'en j'suis dans le rouge m'en dit, mais je suis d'accord ça ne suffit pas à prouver que c'est pas une copie De Lil Pump, du coup j'ai trouvé plus concret Et après ça je pense que beaucoup arrêteront De, de dire qu'il fait son pump justement On va faire simple, prenons Bonnie son second son Et oui je prends pas le premier Parce que malgré que ce soit la même formule J'avais tout simplement pas accès aux stats Donc j'affiche à l'écran les stats de Bonnie d'un côté Qui a été upload en novembre 2016 Et le son de Lil Pump portant le même nom Upload 6 mois avant en juin Si on jette un coup d'œil, on s'aperçoit que Pump a une montée quasi inexistante avant 8 mois de d'upload il a quotidiennement commencé à prendre des vues seulement début janvier 2017 quelque chose par là mais voilà il est encore loin des 6 chiffres et aux US euh, être loin des, des 100 000 vues vu la démographie c'est comme faire 10 000 vues en France et bien rien que nationalement c'est malheureusement une trop faible exposition ce que je veux vous dire par là c'est que pour qu'un gars de chez nous tombe sur un gars comme Pump fin 2016 qui était tout juste écouté par ses potes ça m'étonnerait beaucoup mais vraiment beaucoup que Zola ait décidé d'importer ça en France comme peuvent le dire certaines personnes sur certaines chaînes <rire> pour la petite anecdote, Zola avait tapé environ 4000 vues le premier jour d'upload, et pendant ce temps Lil Pump ne s'imaginait pas qu'un jour avec une centaine, voire dizaine de vues au bout de 24 heures, serait là où il en est aujourd'hui Est-ce que ce serait pas stylé Après je suis d'accord avec vous, il a quand même cette touche fricaine en lui et il est pas con cool, le gars, il va jouer sur ça Sur ses stories, il se pose souvent en train d'écouter du pump, il se fait bien kiffer en prenant des prods sur lesquels il pourrait poser Easy comme celle d'Extasy justement, là ah, bref plein de trucs comme ça, toujours tout pour exciter les petits haters, bien vu à mon gars Rise pour cette remarque, mais ça reste quand même une prod parmi d'autres, bon, on va pas se le cacher bref autant sur le plan musical du coup que sur l'apparence physique, ça serait donc absurde de dire que Zola est une copie de Lil Pump en français ce qui n'empêche que voilà je le redis je reste relativement d'accord avec ceux qui disent qu'ils jouent là dessus parce que ça se voit clairement je ne juge personne mais c'est quand même ouf ce kiff là de, de toujours tout rattacher aux US comme ça Et les gars en France aussi on a des pépites qui, qui innovent hein. C'est rare mais ça existe On arrive sur le troisième point de la vidéo Le fameux conflit entre euh, Yuvdi et Zola La fameuse rumeur qui a été lancée et ensuite amplifiée par euh, le youtubeur NGZ Bon perso j'ai rien contre lui C'est sûrement involontaire C'est sûrement une erreur Ça arrive Mais bon potos si tu vois cette vidéo Vérifie toujours la fiabilité de tes infos avant de les faire tourner C'est pas comme si c'était un aléa du direct Et puis bon ça éviterait de répandre des fake news Qui cassent autant les couilles à Zola qu'à Yuvdi après bon ce qui me dérange c'est le fait d'avoir corrigé la faute de moi après D'où le fait que j'en parle ici en vidéo Parce que bon entre temps il y a eu des milliers de personnes qui ont, qui ont écouté cette erreur Bon après vaut mieux tard que jamais eh, moi je vais mettre un truc au clair maintenant Hey ou dites moi on est des connaissances tout ça y a jamais rien eu Faut même pas écouter les gens qui font des vidéos YouTube tout ça on mode y'a un conflit tout ça Le conflit c'est vous, vous l'avez créé dans vos commentaires À vous dire qu'on se ressemble tout ça donc, comme ça on va pas vous savez entre truc et moi y'a rien du tout Il a mon hume, j'ai son hume Voilà Bon mes Joe, merci d'être resté jusqu'ici J'ai voulu faire un épisode un peu plus long que d'habitude Avant de faire une petite pause Le temps de passer cette fin d'année scolaire Je pense que je vais vous pop une vidéo en plein examen Ou, ou un peu avant ou après, je sais pas. De toute façon, je suis actif H24 sur les réseaux. Vous serez au courant de tout, de toute façon, si jamais. Force à tous ceux qui passent aussi des examens, tels qu'ils soient, brevet, bac, et j'en passe. Je vous dis à bientôt. Ciao les frangos. Le Glock est chauffé, CRF est chauffé, Colombienne se réchauffe, produit sur le réchauff, ton équipe au cachot, moi j'encaisse mes cachets, quand je sors de showcase, sous la t'as plus caché. Oh.